Dégage de là, non, dégage de moi. De là pour moi. Regarde-moi celle-là. Tu n'as pas honte. Regarde-moi celle-là avec tout ce que moi je te fais. Ne me touche pas. Tu n'as pas honte. Regarde, dans le quartier, tout le monde me respecte. Tu comprends, je me fais respecter dans le quartier. Tu allais pas mener une grossesse, soit disant que celui qui t'a mis enceinte est en voyage. Regarde les mensonges que tu as balancés pour coucher avec toi. Tu n'as pas honte. Notre père est mort. Notre père est mort. Je suis le cinquième bonne situation dans la maison. Je t'ai prise. Je te garde. Tout ce que je te fais. Tu n'as pas honte regarde ma celle-là, si tu vois, si je te revois dans le quartier Tu vas voir Va chercher celui qui t'a mis enceinte Je ne veux pas bavarder, va chercher celui qui t'a mis enceinte regarde ma celle-là Imbécile Attends, vous avez quoi Tata <rire> Mais vous avez quoi Mon petit ami... Il oh. m'a causé puis il est parti à l'étranger. Mon grand-père m'a chassé de la maison. Il vous a chassé de la maison <rire> Et c'est pourquoi vous pleurez Je n'ai nulle part où aller. Vous n'avez pas les parents ici à Cotonou. Non, non, non. C'est un peu de parovis. Oui. Mais vous, là où vous êtes, c'est un peu dangereux. Il hein. hey, est arrivé à la maison là. Mm -hmm. tu, as, tu as pris les médicaments Oui, déjà. Tu vas dire que tu veux laver encore la vaisselle ah, okay. Tu vas me laisser, faire ça. Okay. Et tu te couches. Tu prends les médicaments. Tu fais du sport Fais du sport Et là, tu as bien mangé. Mais maintenant, on a Comment allez-vous? Vous êtes venu il y a longtemps. Il faut m'appriser. Comment? Je viens, Je vais... je vais, je vais, je Il faut m'attendre dedans. Je viens d'abord. Je vais m'attendre Il faut prendre les médicaments. Ah, mais vous êtes venu il y a longtemps. Je, je, j'étais même déjà venu. Je te je n'étais pas venu. Ah, on était derrière là. Là, il y avait restaurant. Là, pour manger quoi? je viens. Je viens voir. Mais je veux te parler. De Te parle. Okay. Oui. Pas encore... Il y a un... Il y a un truc que je ne comprends pas. Oui. Dans ce pays, on a tout fait pour que tu puisses enceinte. Les femmes là, oui. tu n'as pas pu. Et on a dit à l'hôpital que tu ne peux pas avoir enfant. Mm -hmm. Qu'est-ce qui s'est passé C'est Ce que vous avez chez moi là. Oui. Non, ce n'est pas moi qui ai En fait, je veux l'aider. Elle a des problèmes et je dois l'aider. Je veux juste l'aider. Ce n'est pas moi qui ai enceinté. Son mari, il a qu'il a voyagé. Donc moi je la... je veux juste l'aider. Es tu montes sur la grossesse. Non, non, je ne monte pas. Hein. Je pas oui, que ça. tu ne montes pas dit, sur la grossesse. On, on, on, on a été bien éduqués. Je pas monté. Je ne monte pas et je ne vais jamais monter sur ça. Je suis là juste pour l'aider. Donc tu ne veux pas l'épouser. Bon, ça je ne sais pas pour le moment. On verra. Si Dieu décide, on verra. Mais pour le moment, je vais l'aider. La gang la que j'avais demandé, parce qu'elle doit aller à l'hôpital. La gamme que j'avais demandé, tu peux me dire ça, il faut que je l'amène à l'hôpital. Il faut que je l'amène à l'hôpital. Je vais essayer, je vais tout faire, faire mes efforts pour te trouver la zone. D accord, d accord. Mais tu es sûr que ce n'est pas ton enfant. Non, c'est pas pour moi. Je veux l'aider. Il y a plus que son mari a voyagé. Il a laissé. Tu veux aider, gros. Et son grand so femme la là, blanche. là, c'était de la maison. Vous voyez, je veux, je, veux, je te le dis. Allons-y. Allons-y. Allons on va son Donc on dit que il pas oui, hey, Avis, comment Comment tu vas ouais ça fait trois jours. C'est quoi Tu y as quoi encore oh, bon. Tu y as quoi Comment ça ne va pas quoi, quoi Tu sais, la fille que j'ai te d'aider là, qui est venue chez moi là. Ah, la fille que tu vas parler de lui à Elle vient accoucher maintenant et c'est pas, pas Césarienne qu'elle doit accoucher. C'est sais. J'ai plus d'argent. Regarde, j'ai prêté l'argent partout. Oh, Avis. Ce que tu m'avais prêté là, ça ne m'a pas souffert. J'ai besoin encore de 200 000 francs, si tu peux m'aider. Elle est à l'hôpital, elle n'a pas à coucher. Oh, faire comment Ok. C'est le papier, ça Oui, c'est l'autonomie. Je vais t'aider à ça. Tu veux m'aider encore Je vais t'aider, à... En merci beaucoup. Oui. Oui. Et on va faire baptême. On va faire par terre. Oui. On va faire Là, il se dit. Oh, là. Oh. est. Oh, Yasmin Yasmin? Yasmin. Uh, hein uh, Hein Faut que je te parle. Hein Hein Hein que je t'explique quelque chose de... Yasmine est actuellement... Elle est avec son vrai père. Mais c'est qui son vrai père Moi je ne chope pas, non ah. Au fait... Hein? C'est qui son père Moi je suis son père Yasmine Elle est avec son géniteur. Son véritable père. Au fait... Euh, son père a été voir mon grand frère et puis... Ils se sont compris. actuellement... Je dois le rejoindre aussi. Euh, je reconnais que. Oui, oui, oui. oui. désolé, mais. Mais tu, tu okay. oublies vite, ah. Je suis désolé. Je dois le rejoindre. C'est le père de mon enfant, et je l'aime encore. Je suis désolé, je l'aime encore. Il est vrai que euh, dans ma vie, tu, tu, tu es venu dans ma vie à un moment important de ma vie. Hey, je te suis reconnaissant. Je, je veux plus... voir Yasmin. Je veux voir Yasmin. Abyss, calme-toi. Calme-toi, d'accord. Je te comprends parfaitement, mais faut il faut que j'aille. Il faut que j'aille. Il faut que je le rejoigne. Je suis désolée. Il ne pas rester. Yasmin. Yasmin. Yasmin. <rire> <rire> Je suis désolé, je ne veux pas partir. Je suis désolé. Je suis désolé, je ne veux pas partir. Tout le monde aide tout le monde dans cette vie. C'est vrai, Dieu t'a Dieu pour que tu m'aides dans mes moments difficiles. S'il te tout. Même tu veux partir, vous pouvez me laisser Yasmin. S'il te plaît. Oh, lâche mon ça là. Je sais que tu ne peux pas faire fait. Mais Yasmin avait son pour vrai père. Tu ne peux rien faire. Elle est venu récupérer son enfant. Je suis désolée, mais moi, je dois partir. Je suis désolée. Yasmine. Yasmine. Yasmine. Tant que vous m'avez trouvée Yasmine. Yasmine. Ma fille. Yasmine. Elle est où, Yasmine Attends. Tu es où Vite si, tu as fumé quoi? Viens. Je veux Yasmin. C'est quoi? Ouais Yasmin. C'est moi Yasmin.